C'est le moment des déclarations des députés. La dé députée de Scarborough-Sud-Ouest. Merci, M. le Président. M. le Président, mardi après-midi, deux de mes constituants m'ont visité, des gens de Scarborough-Sud-Ouest qui sont venus à Queens Park pour partager avoir un problème très tragique de perdre leur père. Après d'aller à l'hôpital Scarborough-Rouge, cette famille a eu beaucoup de problèmes à naviguer le système de santé. Et, et ça a terminé avec la vie de leur la, le décès plutôt de leur père en fin septembre. Ce n'est pas la seule famille, mes collègues de l'autre côté entendent les mêmes histoires de leurs concitoyens. On dit aux familles que les hôpitaux ne peuvent pas transférer euh, les patients qu'il n'y a pas assez de temps pour voir euh, les spécialistes qu'il n'y a pas assez de... Je suis troublé du fait que ce gouvernement a décidé de réduire le financement aux hôpitaux qui sont très nécessaires, en même temps qu'il dit au, au, au public euh, qu'ils vont augmenter les financements. C'est une réduction, c'est clair, qui met en danger les familles et qui met beaucoup de pression sur les médecins. Les infirmières et d'autres aussi bien que les patients. Les professionnels de santé vont nous aider, mais on leur donne la tâche de, de donner beaucoup et on coupe dans les ressources. L'hôpital le, Scarborough-Rouchevel est le troisième... Au, au, au, à la province, mais il n'a pas reçu de financement. Mais, même si la population a augmenté, et il y a beaucoup de gens à faible revenu et on a doublé la capacité. Je demande à la ministre et au premier ministre de penser au bien-être de la population à Scarborough avec la compassion et l'urgence nécessaire. Merci beaucoup. Déclaration de député, la députée de Barry innesfield Merci, Monsieur le Président. Je suis très contente d'être ici pour vous parler d'une initiative importante, commencée par mon ami Rick, Emily et Maxie. Ils ont lancé la fondation Lillian et Rick. La fondation, nous sommes fiers. Leur famille était une victime de l'Holocauste. Ils sont très reconnaissants qui ont décidé de se établir au Canada. Enfin, redonner au Canada. Ils ont voulu rendre hommage aux héros en coulisses, des familles qui se trouvent séparées de leurs proches qui sont envoyées ailleurs pour défendre la démocratie et l'intérêt national. Ces familles sacrifient le temps ensemble pour qu'on puisse avoir notre liberté. Le Canada a plus de 2 000 personnel des forces canadiennes avec une bonne formation dans plusieurs missions. Et leurs familles vont passer la saison des fêtes sans leurs proches. Pendant qu'ils nous protègent à l'étranger, il est bien temps de reconnaître leur sacrifice. Pendant la saison des fêtes, chaque famille de personnel envoyé à l'extérieur, à l'étranger, va recevoir une boîte avec des dons et des cartes. Si vous voulez apprendre davantage sur cette initiative, visitez www.lts.fondation et remercions Trick et Lily de rallier les Canadiens de côte de, à de côte à côte pour célébrer une cause qui aide les familles militaires pendant que leurs euh, proches sont à l'étranger. Merci, le député d'Argon Manitola. Monsieur le Président, pensez où j'étais. J'étais avec le Premier ministre et le ministre du Développement de Nord, des Mines et des Affaires autochtones. Le ministre de tous, c'est ce qu'on a dit, le premier ministre. J'étais à White River, avec Oran Payne et Pick On ouvrait la nouvelle mine à Hard Gold, Orne, Payne et White River ont toujours été reconnus dans le secteur forestier très fort. Maintenant, il fonctionne dans le secteur minier. Il y a un vrai partenariat d'entreprise à entreprise et de collectivité collectivité. J'étais très fier d'être là. On a eu des chansons et les gens étaient un peu euh, se demandaient si je chantais je chantais bien ou pas. Quelque chose qui manquait là. Il avait Coup de dignité. Mon ami, le député de Thunder Bay, superior Michael Gravel, il n'était pas là. J'espère que tu te portes mieux, Mike, on a hâte de te voir. Et là, il s'agissait de bâtir des relations. Une autre chose qui manquait là. Par le premier ministre où le ministre aurait pu d être. Et c'est très simple. Et la mesure la plus importante qu'on peut avoir, de reconnaître qu'on était dans les terres traditionnelles de la Première Nation des Picmoriens, ça aurait été parfait. Et c'est ça, quelque chose que je dis pas pour critiquer, mais pour dire au gouvernement. Souvenez-vous de nos Premières Nations. C'est vraiment quelque chose et une relation qu'il faut euh, aider. Merci. Merci. Déclaration de député, la députée de Scarborough Centre. Merci, Monsieur le Président. Le cancer est une maladie qui touche trop de gens en Ontario et prend trop de vies et force les vies à souffrir du traitement très long et très douloureux. Tout le monde ici aimerait avoir une cure pour le cancer, même si on attend que les médecins et scientifiques trouvent... Euh, une cure, il faut continuer à avoir du traitement. Un des groupes qui donne du euh, soutien aux jeunes femmes qui ont euh, le cancer du sein, ça s'appelle Rethink Breast Cancer, Repensons le cancer du sein. là Mon collègue d'Agnan Laws l'a souhaité la bienvenue au nom de la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Repenser le cancer du sein... Rethink Breast Cancer, c'est une fondation qui aide les jeunes femmes. On veut changer des services du cancer du sein, du traitement et de la sensibilisation pour les jeunes femmes. Les jeunes femmes, en fait, souffrent du cancer du sein et doivent être appuyées et, et en répondant à leurs propres besoins. Merci à Rethink Breast Cancer. Continuez à faire le travail jusqu'à ce qu'on trouve une cure. Déclaration de député. La députée de Thunder Bay, Atikokan. Merci, Monsieur le Président. Cet après-midi, je suis fier de parler en champ d'un programme d'éducation du Collège Confédération et j'étais très contente d'aller à l'ouverture officielle de cette installation qui va avoir un impact immédiat et positif sur la main dœuvre dans ma circonscription et dans le nord-ouest de l'Ontario. Même si un peu d'équipement est, est, est, est venu de, de l'édifice précédent, mais le vice le président Jim Madison veut euh, équiper ce centre complètement. Et dans les secteurs de ressources et de la technologie, sera bien servi de passer ce centre qui va servir de l'incubation des recherches et de, recherche, de technologies de transfert. Ce centre va donner la formation à des gens qui auront les connaissances et les aptitudes nécessaires afin qu'ils puissent avancer, en particulier les Autochtones. Le centre de technologie va travailler en collaboration avec des novateurs, des partenaires régionaux seront invités à participer à la recherche, au développement et des entrepreneurs locaux pourront avoir de la place pour poursuivre leurs propres projets. Ce centre de technologie va contribuer à... à des main dœuvre prêtes à travailler dans le secteur de la, de la haute technologie. Et j'espère que le gouvernement provincial va aider à équiper ce centre de technologie. Merci, déclaration de député. La députée de Simconor. Merci, Monsieur le Président. Samedi, des gens de ma circonscription de Simcoe vont féliciter la retraite du maire de Tay Scott, qui a été maire pendant trois sept ans, neuf en tant que conseiller et 12 en tant que maire. Et il a représenté les valeurs de la petite ville en tant que maire de Tay et a cultivé la sensibilisation locale. Scott a souligné l'importance de la transparence et d'avoir des partenariats dans la politique et dans la collectivité. Dans les quelques premiers mois en tant que nouvelle, députée député de Skim-Connor, Scott m'a aidé beaucoup à donner de l'orientation et de l'aide quand c'était possible. Scott a démontré un dévouement énorme à sa collectivité et a donné des changements et il a donné des liens et de bonnes relations dans notre circonscription. Je remercie et je suis content d'être de, de, de, de, de, de, de, de, là. Je félicite tous les candidats, Romero, Severn, Tay, Tiny, la ville d'Orilia et les villes de Midland et en particulier ma mère Jay McNaugh, qui est la mairesse sa de de Severn Township. Je veux féliciter les gens qui sont candidats. Ça prend beaucoup d'efforts, sacrifices. Peu importe si vous avez perdu ou gagné, vous avez donné un choix. J'ai hâte de travailler avec les gens qui ont été élus pour avoir des collectivités prospères. Déclaration de député, le député de Quintana. Mes commentaires sont reliés à, à l'annulation du programme de plafonnement et échange, la loi numéro 4. Et il n'y a pas de mesures législatives pour protéger l'environnement, en particulier dans le nord. Le changement climatique va ch continuer à être un détriment pour les gens du nord. Et j'aimerais donner des exemples, ce qu'il a le changement climatique dans le nord. Quand on a des conseils. On a juste deux formes de transport, de bons services et de d'autres collectivités. C'est le coût élevé des services dans des zones éloignées. Et le deuxième, c'est les routes en hiver. Avec le changement climatique, les routes ne sont plus sécuritaires et ça devient plus cher de, de les maintenir. Et Le changement climatique est plus prononcé dans ma région et le résultat, c'est que les routes en hiver ne sont pas assez froides pour avoir de la cohérence et du gel pour que les routes soient sécuritaires. Je veux juste parler de cela, de l'impact que de les aéroports sont une vie et on ne peut pas les utiliser encore plus. Merci. La députée de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ça me donne une grande joie d'annoncer que Townsend Lefebvre, un jeune homme de ma circonscription, va accomplir son objectif euh, presque qu'il a commencé il y a cinq ans et, et il veut euh, lever un million de dollars pour la fondation Make-A-Wish fait un, un souhait. Il a eu des problèmes de santé à neuf jours euh, d'âge. Il a eu euh, la première de 27 opérations dont il avait besoin. Dans l'Est de l'Ontario, euh, on a rendu euh, le rêve de taille, de, de c'est-à-dire de rencontrer Adam Sandler. Et donc il a décidé qu'il allait avancer. Il a donné un objectif de faire 5 dollars pour euh, faire un vœu avant que les enfants euh, puissent le faire. Depuis, il travaille beaucoup. Il, va des, il est allé à des euh, de réunions communautaires. Il a même euh, poussé à plus tard des chirurgies. Je veux souhaiter à Tyson une bonne chance et j'encourage tous les gens à aller à, à, à mission.milion.ca et aider Tyson à arriver à son objectif. Merci. Déclaration des députés. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci, Monsieur le Président. Hier, dans l'Assemblée législative, on a souhaité la bienvenue à des patients du myélome multiple. et C'est un cancer qui est pas très connu et les patients ont été encouragés à partager leurs histoires quant à les impacts de myélome multiple ont beaucoup d'impact vu qu'on ne connaît pas cette maladie. Beaucoup de patients ne sont pas diagnostiqués pendant longtemps. Le réseau de recherche du Canada veut aider le résultat pour les patients. Il y a 24 centres au Canada. Avec plus efficacement pour la recherche, pour trouver du traitement, les patients pourront vivre plus longtemps et pourront passer plus de temps avec leurs proches. Je veux remercier Mielom Canada pour prendre du temps de nous sensibiliser. À Martine et à tout son personnel à Mielome Canada. J'encourage tous les gens de lire euh, des renseignements sur euh, cette maladie et de sensibiliser les gens dans votre circonscription. Merci, Monsieur le Président. C'est la conclusion des déclarations de députés. Rapport des comités.